السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، أقدم لكم هذه الحصة، الهدف منها هو تخلص من صعوبات حول القراءة باللغة الفرنسية للتلاميذ السلك السلفيزيدي. سنقدم لكم النص من اقتراح بريز الدمري للعلوم ديالو العاطحي الدخول المدرسي. هلا كيف ما تطلعتوا في الصورة هناك دخول المدرسي لصف التلاميذ Le de a comme Le premier son, c'est OU, comme l'exemple de "hibou" et le deuxième son, c'est OU, comme Pau ». Voici donc le texte, il faut écouter d'abord, après, vous faites la lecture. Et voici donc la rentrée scolaire, vous voyez donc des élèves qui accueillent leurs enseignants hein? avec des fleurs ce qui est plus important ici c'est qu'ils apportent un petit bouquet de fleurs avec, pour sourire alors tout le monde est heureux tout le monde est prêt pour travailler cette année et vous aussi alors écoutez bien maintenant la rentrée et le texte la rentrée les vacances sont finies c'est la rentrée des classes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 vers l'école le portail est franchi les moins timides vont dire bonjour à leur maître et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maîtresse je suis hâte vers l'école le portail est franchi les moins timides vont dire bonjour à leur maître et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maître. La cloche sonne, les élèves se mettent en rang. Monsieur Hafid, le directeur, les salue et tous, et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois. Merci, monsieur le directeur. La classe sonne, Les élèves se mettent en rond. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois Merci, Monsieur le directeur. Alors c'est quoi Il s'interpelle. Vous donc. Si qu'il s'interpelle, c'est le verbe s'interpeller, ça veut dire s'adresse la parole pour se poser des questions. Ils s'interpellent, ça veut dire les élèves s'adressent la parole pour se poser des questions comme euh, « Comment vas-tu Est-ce que vous allez bien euh, ?» Par exemple, euh, « Comment tu as passé des vacances ?» ou « Comment vous avez passé des vacances ?» Alors, ils s'interpellent la parole pour se poser des questions. Ils se ça veut dire les élèves se c'est le verbe se ça veut dire se presser. Et ils vont vite pour rentrer à l'école, pour rentrer en classe. Tout à fait, oui. La rentrée, les vacances sont finies. C'est la rentrée des classes. C'est un jour de fête pour les élèves dans la rue. Les écoliers s'interpellent, c'est-à-dire s'adressent la parole pour se poser des questions. Ils se disent « bonjour ». Ils sont propres et soignés. Tout se hâte ça veut dire se dépêchent, se presse, vont vite. Vers l'école, le portail franchi, les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maître. Alors maîtresse, pardon, la clause sonne, Les élèves se mettent en rond. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois Merci, Monsieur le directeur. Un texte d'après demain alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez me suivre en lisant ce texte à haute voix. À haute voix. Euh, la rentrée. Les vacances sont finies. C'est la rentrée des classes. C'est un jour de fête. Pour les enfants, pour les élèves. C'est un jour de fête pour les élèves. Dans la rue, les écoliers, s'interpellent les et se disent bonjour. Ils sont propres et soignés. Tout se hâte vers l'école. Tout se hâte vers l'école. Se hâte, vers l'école. Le portail franchi, le portail franchi. Les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maîtresse. La cloche sonne. Les élèves se mettent en rond. Monsieur Havid, le directeur les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. La cloche sonne. Les élèves se mettent en rang. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année. Scolaire. Tous les, tous les élèves répondent à la fois. Merci, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez simplement vous concentrer, voilà. A vous de lire. Mettez une pause sur la vidéo. Essayez de lire convenablement. Voilà. Voilà, c'est bien maintenant. Alors, voici donc le premier paragraphe. Mettez une pause. Voilà. Mettez une pause pour le deuxième paragraphe. Lisez. Voilà. Mettez encore une, fois une pause ici. Troisième épisode. Troisième paragraphe. Oui. est N'oubliez pas, bien sûr, de comprendre ces mots. Il s'interpelle. et ils se rate. Bien sûr, ce texte après Gris de Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez bien lu ce texte, la rentrée. À très bientôt